Nous en sommes maintenant aux questions orales. La chef de la loyale opposition de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Les familles sont en train de voir la propagation de la COVID-19 et elles posent des questions sur les plans du gouvernement et sur sa cap leur capacité de ne pas travailler en cas de maladie. Le gouvernement a été clair, il ne va pas accepter le Conseil des professionnels de la santé qui l'ont demandé de rétablir les congés de maladie pays. Quelles mesures seront mises en place pour venir en aide aux, aux employés qui ne pourront pas travailler en raison de maladies ou de quarantaine? Le Premier ministre, la santé et le bien-être des Ontariens est la priorité absolue de notre gouvernement. Notre gouvernement a adopté une démarche transparente et donne des mises à jour fréquentes aux médias et à la population. Notre gouvernement s'apprête pour qu'il puisse répondre à plusieurs scénarios possibles. Nous améliorons notre capacité dans les laboratoires et nous allons réduire la pression sur les hôpitaux. Nous avons également amélioré le, le dépistage aux foyers de soins de longue durée. L'Ontario est prêt et à l'aide du gouvernement fédéral. Je le remercie de son annonce aujourd'hui. et Nous avons hâte, à partir d'aujourd'hui, de rencontrer les autres premiers ministres ainsi que le gouvernement fédéral pour discuter du plan. Question complémentaire. Monsieur le Président, oui, le gouvernement fédéral a annoncé des mesures ce matin pour faciliter l'accès à l'assurance emploi, mais les, des milliers de travailleurs en Ontario n'y sont pas admissibles. Le gouvernement Ford a-t-il un plan pour protéger ces, ces travailleurs euh, s'ils seront en congé? Le Premier ministre. L'Ontario avec l'aide du gouvernement fédéral a procédé au rapatriement des Canadiens qui étaient à l'étranger, qui sont maintenant à la base de Trenton. Notre gouvernement travaillera avec le fédéral pour que le risque de la santé puisse répondre de manière appropriée. Nous avons hâte de travailler avec nos homologues provinciaux nous allons mettre en place une équipe bonifiée de, de personnel médical qui rassemble tous les acteurs du milieu. J'ai hâte de rencontrer la chef de l'opposition après cette session pour en discuter davantage. Merci. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, je n'ai pas eu de réponse à part de l'excellent travail de nos professionnels de la santé. Personne ne devrait se trouver dans une situation où il faut choisir entre son gagne-pain et sa santé. Mais beaucoup de travailleurs pensent que c'est un choix auquel ils feront en face. Ils ont besoin d'un gouvernement qui peut les aider à éviter ce choix. Plutôt, le gouvernement a mis un terme aux congés de maladies payés et a ignoré les conseils des professionnels médicaux. Donc, quel plan le gouvernement a-t-il pour que le travailleur puisse prendre des congés de maladie si nécessaire La vice-première ministre et ministre de la Santé, Monsieur le Président, nous demandons aux gens qui se sentent malades de rester à la maison et nous demandons aux employeurs de soutenir cette initiative. À l'heure actuelle, les notes de médecins ne sont pas obligatoires. On peut parfois les demander, mais à l'heure actuelle, les employeurs comprennent que nous faisons face à des circonstances inhabituelles et répondent de manière appropriée. Les employeurs peuvent demander une preuve raisonnable des circonstances entourant ce, ces congés. Voilà ce qui se passe en ce moment. Les gens sont responsables, les employés et les employeurs. D'autres étapes ne sont pas nécessaires. Les gens se comportent de manière appropriée vu les circonstances. Tout le monde doit jouer son rôle et s'acquitter de leurs responsabilités pour se protéger et pour protéger leurs collègues question suivante, la chef de l'opposition. Merci. Ma question suivante s'adresse au Premier ministre, mais nous pensons que le gouvernement devrait prendre le, les conseils des professionnels de santé qui a dit enlever cette obligation de donner des notes médicales, nous ne le rendre pas optionnel, optionnel et que les gens puissent prendre des jours de congé. C'est ce que les professionnels nous le disent et nous sommes d'accord. J'aimerais bien que le gouvernement soit. Mais cette semaine, ce gouvernement... Ford a dit qu'il y a des plans d'urgence de, pour traiter des questions. La possibilité de donner plus de services. Est-ce que le gouvernement va commencer à donner les détails de leur plan d'urgence? La ministre de la Santé. Oui, bien sûr. Il y a une réunion qui a été établie après la période des questions après avec la chef de l'opposition officielle et le chef des autres partis pour donner plus de détails sur les plans et les mesures accrues qu'on va avoir. On ne peut pas être assis. On sait ce qui se passe dans d'autres pays. Le, des questions reliées au COVID-19 ont augmenté. On ne on peut pas penser que ça va continuer comme on est jusqu'ici. On aura des centre d'évaluation et de, les gens puissent être diagnostiqués bientôt à la maison quand il y aurait un travailleur de santé publique qui vienne chez les gens pour faire des évaluations. Qu'est-ce qu'on va faire quant aux réunions de, de grands groupes? Est-ce qu'on devrait avoir des mesures de protection en place ou empêcher qu'elles aient lieu? On regarde toute la panoplie d'événements. Euh, on va planifier pour le pire cas, mais on espère que ce sera, ne sera pas le cas. Mais si c'est le cas, on sera prêt. Question complémentaire? J'ai hâte d'avoir la réunion de cet après-midi, mais je pense que c'est très important que le public reçoive aussi des renseignements. Je pense que c'est très important que le public ait tous les renseignements pour qu'ils aient moins de peur et d'alarmisme sur ce qui se passe. Et une des questions spécifiques, c'est dans les hôpitaux. Les hôpitaux en Ontario sont au-delà de 100 de la capacité. Les gens sont traités dans les couloirs, les salles de conférence. Avant le, le COVID-19, que ce soit un facteur, les hôpitaux hôpitaux ontariens ont dit qu'ils ont besoin d'un investissement de plus de 900 millions de dollars. Juste pour être honnête, le système qui ne fonctionne pas, laissez-nous parler libéraux, quel est le plan d'urgence que les conservateurs ont? La ministre Il a plusieurs choses mentionnées. D'abord, pour que le public sache ce qui se passe, on le fait. On est ouvert et transparent. Le, le Dr Williams, le médecin hygiéniste en chef de la province de l'Ontario, a des conférences de presse deux fois par semaine, lundi et jeudi, avec des renseignements euh, disponibles au public et, et, immédiatement. On a mis à jour notre site Web, Ontario.ca. Euh, barre oblique coronavirus, deux fois par jour à 10 heures du matin et à 17h30 pour donner aux gens des renseignements sur où on est en Ontario quant au coronavirus et les précautions que les gens peuvent prendre. C'est important que les gens sachent ce qui se passe. Deuxièmement, la chef de l'opposition a demandé quant à la préparation des hôpitaux. On a un plan en place qui est discuté sur une base quotidienne à la table de commandement et aux tables régionales pour s'assurer si un hôpital doit être fermé parce qu'il y a trop de cas de coronavirus ou il y a de la contagion, qu'il y ait des plans pour que d'autres hôpitaux reprennent le travail de cet hôpital. Ça a lieu partout dans la province de l'Ontario. On veut s'assurer que si on a une situation ou un, un hôpital est fermé, d'autres soient là pour fermer pour répondre en proximité. Est Ce qu'il n'est pas peur que les hôpitaux vont répondre, il y a un plan qui est prêt, ils seront prêts, les hôpitaux. Question complémentaire finale. Quand la grande majorité des hôpitaux sont en hôpital, ont plus de 5 de la capacité. Ça ne nous donne pas beaucoup de confort les refuges pour les c'est de l'Ontario, c'est une autre situation qui nous préoccupe. Les refuges et les services d'urgence pour les gens qui sont sans-abri, c'est une question. Les sans-abri sont déjà euh, des risques de santé plus élevés et c'est doublement pendant euh, une éclusion d'une maladie communicable. Les... Les infirmières de santé publique veulent savoir quels sont les plans d'urgence. Quand est-ce qu'on va avoir des réponses, Monsieur le Président? La ministre de la Santé, d'abord, quant aux hôpitaux et le fait que beaucoup sont à plus de 100 de la capacité, c'est vrai, comme j'ai indiqué l'autre jour. Ce n'est pas une situation qu'on a créée, ça a été créé dans les 15 ans précédents, avant que notre gouvernement est arrivé au pouvoir, mais on a un plan en place pour réduire ce problème de surcapacité. On a un plan qui va fonctionner dans tous les hôpitaux et nous avons la chance dans les cas qui sont présentés jusqu'ici, la grande majorité des gens peuvent s'isoler eux-mêmes à la maison, ceux qui ont été confirmés avec le COVID-19. Et si on a besoin de plus de places dans l'avenir, si on puisse créer de telles places. C'est important de noter. Ce n'est pas tout patient qui a besoin d'être traité. Dans une salle de pression négative, c'est là où les sangs sont diagnostiqués. S'ils ont été diagnostiqués avec le COVID-19 et doivent être à l'hôpital, ils peuvent rester en isolement. Il y a des places d'isolement qui ont été créées dans les hôpitaux pour qu'on puisse les traiter de façon à traiter ces patients qui ont été confirmés avec le COVID-19 et d'autres patients pour d'autres raisons. Quant aux gens qui sont dans les refuges pour les sans-abri, les gens qui vivent dans les villes de Toronto, nos bureaux de santé publique travaillent avec beaucoup d'attention pour toute la population pour s'assurer que les gens doivent être diagnostiqués, qu'il y ait des endroits où ils puissent être diagnostiqués aussi bien que traités. On veut s'assurer qu'aucune personne en Ontario qui a besoin de soins ne le reçoive pas. On a une des situations établies où chaque personne puisse recevoir des soins. On travaille avec beaucoup d'attention avec nos bureaux de santé publique. qui font un travail extraordinaire dans toutes nos collectivités. La question suivante, la députée Nicole Bell. La question est pour la ministre de la Santé. Les Ontariens comptent sur les travailleurs de soins de santé qui prennent soin de, pour les aides à guérir et pour qu'ils soient en qualité. Et les travailleurs de santé comptent sur des choses comme le contrôle de l'infection et de, de l'équipement protecteur pour qu'ils soient en, bonne, en, en sécurité à en l'absence des données scientifiques sans équivoque. Ils disent que la France va continuer avec les principes précautionnaires qui dictent des normes plus élevées de protection. Est-ce que la ministre euh, va écouter les travailleurs de santé et va leur donner l'équipement qu'ils demandent pour qu'ils puissent se protéger des menaces atmosphériques possibles? La ministre de la Santé, D'abord, je veux remercier tous les travailleurs de première ligne qui ont, composent avec le, le COVID-19. Ils font un travail incroyable et il faut les appuyer par de l'équipement de protection personnelle approprié. On a suivi le conseil qui a été donné par la communauté médicale et scientifique et présentement en Ontario, c'est différent de toutes les autres provinces et de tous les autres pays parce qu'on a pensé. Qu'il y a transmission par l'air et par les gouttelettes. Les preuves médicales disent que ce n'est pas atmosphérique, c'est par les gouttelettes. Et donc, l'équipement de protection personnelle qui est recommandé. Ce qu'on change maintenant, c'est ce qu'on va donner. On a entendu d'un groupe de. de de collègues de santé publique et d'infirmières euh, en chef euh, ce qu'ils ont reçu sur des experts. On félicite les experts d'avoir une expansion des respirateurs N95, mais on croit aussi que c'est essentiel de changer les recommandations actuelles pour la gestion des patients qui sont soupçonnés d ou qui ont le COVID-19 pour les productions de gouttelettes et de recommander des précautions atmosphériques seulement. Pour des procédures aérosolées comme les bronchoscopies. Et le changement, c'est la meilleure préparation pour une pandémie. C'est les conseils, les preuves qu'on a reçues des experts médicaux et scientifiques. Et c'est les conseils qu'on suit. Question complémentaire? Monsieur le Président, et une des leçons importantes que la santé publique de l'Ontario a appris du SRAS c'est d'assurer que les travailleurs de santé, la santé puissent avoir des protections pour qu'ils restent en sécurité. Pourvu que les experts euh, traitent la science et qu'ils commencent à le distribuer, nous savons qu'il faut continuer à avoir le principe précautionnaire qui assure qu'il a... Plus que moins que progression pour les gens qui euh, assurent le fonctionnement de notre système de santé. Jusqu'à ce qu'il y ait des preuves scientifiques claires et des données claires qui démontrent que le COVID-19 n'est pas transmis par l'atmosphère, est-ce est qu'on va assurer que les travailleurs de première euh, puissent faire? <rires> Amis de la Santé. Le principe est très important quand il y a des preuves médicales et scientifiques pour l'appuyer. L'Organisme mondial de la santé, l'Association des infirmières agréées et d'autres nous ont recommandé que c'est la transmission par gouttelettes qu'il faut euh, penser pas la transmission atmosphérique. On veut s'assurer que les gens soient au travail de santé, soient en sécurité. Mais l'Organisme mondial de la santé a des directives pour euh, l'équipement personnel euh, suite à la réponse du COVID-19, on devrait utiliser selon le risque de contact, le type d'activité et la dynamique de transmission, si c'est par gouttelette ou atmosphérique. La surutilisation de, de l'équipement de protection personnelle va avoir trop. Les professionnels de santé utilisés devraient trouver l'équipement protectif euh, propre personnel et doivent prendre des euh, gants, des, des blouses aussi bien que des, euh, des protecteurs pour le visage. On suit les conseils médicaux qu'on a reçus de l'Organisme mondial de la santé, de l'Association des infirmières autorisées et de beaucoup d'experts sur le COVID-19. On suit le conseil médicaux et scientifique nous recommande, et c'est ce qu'on va continuer à guider nos décisions en cas de la couverture et comment on va composer avec le COVID-19. Merci. La question suivante, le député de Roy Oak Ridge, Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, beaucoup de personnes dans ma circonscription de la province ont vu la couverture continue quant au coronavirus. Je prends cette occasion de remercier le docteur David Williams, le médecin hygiéniste en chef de la santé et de son leadership pour donner une présence rassurante pendant cette époque. Je sais que notre gouvernement est très engagé dans ce dossier. La ministre de la Santé et tous les fonctionnaires continuent à donner un leadership fort avec des euh, euh, conférences de presse deux fois par semaine, des mises à jour et du site Web et de, sur les médias sociaux? Est-ce que vous pouvez nous parler des efforts de lutter contre le coronavirus? Je vais remercier le député de au, au Richmond Hill, Oak Ridges. Je veux d'abord remercier nos professionnels de santé qui sont très dévoués. On ne va pas laisser aucun endroit euh, sans exploration pour assurer la protection des ambulanciers, des infirmières, des médecins, des personnels dans des foyers de soins de longue durée afin qu'ils soient en bonne santé pour prendre soin des autres. Notre gouvernement prend cet enjeu très au sérieux et c'est pourquoi on a créé une table de commandement centrale menée par la ministre de la Santé. Je dois vous dire, Monsieur le Président, la ministre de la Santé travaille 7 jours sur 7, 24 alors, sur 24, pour assurer que euh, le bateau va dans la bonne direction. Réponse. Question complémentaire. Je reviens au premier ministre. J'aimerais aussi prendre l'occasion de remercier tout le personnel de première ligne dans ma circonscription. On se rend compte que ce virus préoccupe les marchés financiers du monde et je sais que mes concitoyens sont préoccupés quant à l'incertitude économique mondiale. La population ontarienne a élu un gouvernement qui veille à la prospérité fiscale, une planification économique solide que le Premier ministre peut indiquer l'état de l'économie ontarienne pendant cette crise mondiale et cette incertitude mondiale. Le Premier ministre, je veux remercier le député, je peux vous dire cependant qu'on est engagé à protéger intérêt, les intérêts de toutes les ontariennes, ontariennes. Point final. On va faire ce qui est nécessaire pour assurer qu'on continue avec l'économie qui continue à fonctionner comme jusqu'ici, l'impact économique de Covid-19 est concernant. Notre gouvernement, comme d'autres gouvernements autour du monde, mais vous avez vu depuis 18 ans, 18 mois plutôt, qu'on est prudent avec l'argent des contribuables. Nous sommes fiscalement responsables, et c'est la raison pourquoi il faut être fiscalement responsable pour des situations qu'on a. Comme on a dit, on a un fonds pour une journée pluvieuse. C'est ce que le gouvernement a fait exactement. Économiquement, notre gouvernement est bien avant que tout, tous les autres. Mais chaque décision comprend. Et il faut s'assurer. On est euh, des gestionnaires prudents fiscalement de l'argent des contribuables pour qu'on continue à avoir le boom économique qu'on a eu jusqu'ici. Merci. Question suivante, le député de Monsieur le Président, ma question au, au Premier ministre. Demain, le Premier ministre va rejoindre le Premier ministre fédéral et les autres premiers ministres pour une réunion des premiers ministres. Lundi, le Premier ministre a parlé des questions qu'il pense soulever, mais je n'ai pas entendu des défis pour les Premières Nations, et en particulier suite au COVID-19. Est-ce que le Premier ministre va utiliser cette occasion à Ottawa pour traiter de telles questions avec le Premier ministre fédéral le ministre des Affaires autochtones. Merci, M. le Président. On a hâte d'avoir cette occasion avec le gouvernement fédéral. Et ils ont soulevé des questions qu'ils veulent discuter et on a deux ou trois qu'on veut discuter. Et franchement, suite à ces circonstances qui ont lieu quant au COVID-19, ça nous oblige à parler et assurer qu'il y a une stratégie en place pour les communautés autochtones, en particulier celles qui sont isolées ou éloignées suite à des conférences que des gens ont voyagées. On veut s'assurer, comme on a fait dans d'autres communautés, des réponses appropriées pour ces collectivités. Merci, Monsieur le Président. Question complémentaire? Je reviens au Premier ministre. Les maladies infectées. Infectueuses peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Les gens ont des, des peuvent laver les mains, mais souvent ils n'ont pas d'eau. Les gens doivent s'isoler, mais comment est-ce qu'on peut le faire quand on vit dans une maison avec 10 à 12 personnes? C'est les questions qui ne peuvent pas être ignorées. Dans nos collectivités, on doit avoir des réponses. Est-ce que le Premier ministre s'engage à se soulever à cette réunion? La ministre de la Santé, je remercie le député de sa question. Et c'est des questions sérieuses que vous soulevez. Et je peux vous dire, avec la structure de réponse qu'on a établie, avec la table de commandement et les tables régionales, on a aussi des tables spécifiques à des secteurs où on peut soulever des questions comme la répatriation, les cas locaux, mais aussi les Premières Nations, les partenaires des Premières Nations, pour qu'on comprenne les enjeux spécifiques et qu'on puisse trouver des solutions. C'est quelque chose qu'on fait à l'échelle provinciale, mais c'est certainement quelque chose que moi, en tant que ministre de la Santé, je vais soulever avec la ministre fédérale de la Santé, avec cette discussion. On veut s'assurer que toute la population ontarienne, s'ils ont besoin de l'aide avec le COVID-19, reçoivent cette aide en reconnaissant les circonstances uniques que les partenaires ont. On veut Traiter de cette question de façon appropriée et qu'on donne les services nécessaires et les fournitures nécessaires. Merci beaucoup. Question suivante. Le député d'Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. C'est difficile de savoir qu'on parle des plaques d'immatriculation trois semaines plus tard. Et j'ai entendu le premier ministre dire qu'il était, son cœur était cassé. C'était difficile de comprendre. Voici ce que j'ai à chaque jour dans cette Assemblée législative. Dans la tribune, il y a des familles qui ont le cœur brisé qui sont ici. Et on sait pourquoi ils sont là. On sait qu'ils sont là parce que leurs enfants ne reçoivent pas les soutiens dont ils ont besoin. Jusqu'ici, le gouvernement a dépensé jusqu'à la moitié des 600 millions qu'il a attribués au programme pour l'autisme. Et les familles qui ont des enfants autistes dans le nord sont dévastés parce qu'on a détruit la capacité dans le nord. En m'adressant à vous, Monsieur le Président, qu'est-ce que le Premier ministre a à dire à ses familles? Ministre du à Merci beaucoup d'avoir l'occasion de répondre à cette question. Sous l'hospice de ce premier ministre, nous avons doublé les financements pour le programme contre l'autisme. Nous sommes passés à 600 millions de dollars et nos conseils des experts dans le domaine nous ont aidés à développer un programme qui est basé sur les besoins et qui va répondre aux besoins de plus d'enfants dans la province que ces enfants n'ont reçus sous l'ancien gouvernement. Sous le gouvernement précédent, il y avait 8 000 enfants dans la province qui recevaient des services du gouvernement, euh, du gouvernement alors que des milliers et des milliers étaient en attente. Alors que dans les derniers mois, on a vu mille, des milliers de cas qui ont reçu des financements à travers le programme. Et on va continuer de voir cette hausse dans les mois à venir. Question complémentaire Monsieur le Président, je remercie le ministre pour sa réponse et je pense que les familles vont aimer, vont aider, vont aimer également ses réponses, mais je ne pense pas que ce qu'il dit est, est vrai. Je pense que le Premier ministre et ses ministres n'ont pas réussi à bien utiliser le programme contre l'autisme et ce sont les familles qui paient le prix fort pour cela. Je comprends que le gouvernement a offert des services internes pour quatre ré régions dans la province, mais et le reste À travers vous, Monsieur le Président, je demande encore une fois au Premier ministre... Qu'avez-vous à dire en tant que leader de cette province à ces familles qui tombent dans les mains du filet à cause de votre mauvaise gestion? Rappel alors réponse du Premier ministre. Monsieur le Président, je trouve ça choquant que le député vient et dit ceci alors que la première crise à laquelle j'ai fait face en tant que Premier ministre, c'est un système en faillite. Nous, on avait 5 millions de moins pour aider ces familles. Et donc, on a réussi à investir dans le fonds pour aider le programme contre l'autisme. On a doublé les financements. On est passé à 600 millions de dollars, alors qu'eux, ils se sont assis et ont ignoré ces familles pendant 15 ans. Des milliers et des milliers de familles étaient aux prises avec l'autisme pendant qu'ils s'asseyaient à ne rien faire pour ces familles. Nous, on s'occupe de ces familles. On met 600 millions de dollars dans ce programme. Les gens reçoivent leur chèque et ils se sentent beaucoup mieux que sous le gouvernement, le gouvernement précédent. Arrêtez la pendule. Un rappel alors. Rappel à l'ordre. À l'ordre. redémarrer pendule. Prochaine question, le député de Markham Union. Merci, Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le mi la ministre de la Santé. Plusieurs de nos commettants nous ont parlé des risques de COVID-19. Euh, C'est clair que chaque, chaque député ici euh, essaye de s'assurer que les gens de l'Ontario sont en sécurité face à ce euh, virus. Et c'est pour cela euh, que l'approche de transparence est si importante. J'ai dirigé mes commettants euh, vers. Euh, le, le site ontario.ca oblique coronavirus. Il permet d'avoir des informations actualisées au sujet de ce virus, et il y a plusieurs langues qui sont offertes. Et je pense que c'est important que nous continuions de prendre des mesures pour répondre correctement à ce virus. Est-ce que la ministre peut nous en dire plus sur notre préparation à ce sujet. Merci beaucoup et merci aux députés pour sa question. Je sais que c'est très important pour vous et pour vos électeurs. Depuis, que mon, depuis la première fois qu'on a entendu parler de ce virus, notre gouvernement a été très, très transparent dans notre approche. Nous offrons euh, des briefs médiatiques euh, deux fois par semaine, des nouvelles euh, fréquentes et des, des mises à jour sur les sites deux fois par jour. Nous prenons également le temps d'avoir un certain nombre de, euh, de briefings euh, dans l'Assemblée, la, cela comprend euh, d'avoir une nouvelle table et, et des, des, des plans euh, de, de des tables de planification, des discussions sur l'équipement également. Nous voulons nous assurer que nous sommes prêts. Par exemple, nous avons établi euh, des centres d'évaluation euh, qui sont euh, basés sur euh, la pression des hôpitaux. Je vais être claire ici que c'est notre priorité et nous avons un plan qui va marcher. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci à la ministre pour sa réponse. Euh, au ministre des Finances, notre, notre, le ministre des Finances continue de s'assurer que le gouvernement suit la situation de près. Notre gouvernement est au courant de l'incertitude en termes de la stabilité ici. Est-ce que le ministre peut nous expliquer ce que le gouvernement, que le gouvernement fait pour s'assurer que nous sommes prêts à répondre aux impacts économiques si cette situation continue de survenir? Réponse. Merci au député pour sa question. J'apprécie ses conseils alors que nous regardons l'impact économique. Premièrement, on essaie de s'assurer que les ressources euh, médicales sont en place. On a, mis, on a promis euh, aux travailleurs de première ligne et aux Ontariens que les ressources seront en place pour euh, régler ce problème euh, en Ontario. Mais nous sommes également euh, dans, en pleine situation économique difficile au plan international et nous continuons de surveiller la situation. C'est dans le meilleur intérêt des Ontariens, euh, en plaçant le meilleur intérêt des Ontariens que euh, le gouvernement euh, se focalise pour, pour adopter une approche financière qui est prudente. Comme je l'ai dit ici, la semaine passée, depuis euh, que nous avons établi le budget, pour la première fois, nous sommes sur une certaine stabilité économique et nos, vos, vos électeurs peuvent comptez sur nous pour euh, gérer nos finances de la bonne façon. Prochaine question. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Ce matin, j'ai annoncé que je vais introduire euh, un, un projet de loi d'intérêt privé. Ici, si adopté, il va permettre de protéger l'indépendance euh, de la Commission des droits humains. Mais euh, il semblerait que depuis que le Premier ministre a... Euh, nommer euh, le chef de la police de la PPO à travers euh, des processus de nomination indépendance, on voit que euh, malgré toutes euh, les, les applications qui ont été reçues, le Premier ministre a décidé de nommer lui-même et d'ignorer tout, toutes les recommandations. Et on voit que très souvent, les personnes nommées n'arrivent pas à faire le travail. Est-ce que le Premier ministre pense qu'il devrait euh, s'ingérer dans les, les affaires de la Commission euh, des droits humains Merci beaucoup. Je suis impatient de d'écouter le projet de loi qu'elle a annoncé à 9h45. Ça semble que ce sera très constructif. Je, je, je suis j'ai foi en l'indépendance de la commission sur les droits humains, mais voilà le problème. La, la chef de l'opposition essaie juste de politiser le problème ici. Ça n'a pas de sens. On sait très bien que les les qualifications de Monsieur Arsenal sont tout simplement non discutables. Il a 20 ans d'expérience de, de, de première ligne. C'est également un agent qui s'occupe des affaires autochtones. On sait très bien que l'opposition se préoccupe très peu des, des, police, des agents de police de première ligne. Ils ne veulent juste pas entendre ce qu'ils ont à dire. Rappel alors. Start the clock. Redémarrer la pendule. Question complémentaire. Monsieur le Président, je n'ai jamais vu une réponse aussi honteuse, honteuse du procureur général. On parle de principes qui ont été établis dans les années 1990 par les Nations Unies quand il s'agit de l'indépendance de ce genre d'organes. Alors, honte au procureur général et honte à ses membres de, du cabinet qui se comportent d'une façon si indécente quand ce, ces principes sont très importants qu'on essaye de s'assurer qu'ils sont euh, appliqués dans la province de l'Ontario. Euh, ce projet de loi va permettre euh, d'avoir euh, un protocole d'entente pour s'assurer qu'on euh, comprend le processus de nomination euh, de la Commission des droits humains de, de l'Ontario. Euh, moi, je pense que le procureur général refuse de signer cela et euh, je pense que ça, ça, ça amènerait une vraie amélioration. Et on doit arrêter de faire ça. Est-ce que le Premier ministre va prendre la bonne décision et essayer d'appliquer ces, ces principes universaux. Et nous, on essaye de, de s'assurer que la Commission fonctionne sans ingérence gouvernementale et c'est extrêmement important dans ce projet de loi. La réponse du procureur général? Monsieur le Président, ce n'est pas surprenant que dans cette Assemblée, la chef de l'opposition, encore une fois, est mal informée. J'ai signé justement ce, ce protocole d'entente en février, donc on peut mettre ça de côté. Rappel, alors. Rappel alors. à l'ordre. Rappel à l'ordre. Jusqu'à présent, le procureur n'a rien dit qui est non parlementaire. Réponse. Merci, Monsieur le Président. L'autre ironie ici avec l'opposition, c'est qu'ils pensent que si on exclut des expériences et des perspectives, on est juste en train d'être inclusif. Si ça ne tenait qu'aux néo-démocrates, ils penseraient que on devrait tout simplement ignorer les conseils d'un agent de première ligne. Ces provinces... Dans la province ici, la Commission fait un travail excellent et on continue de les appuyer. Merci. Arrêtez la pendule. Rappel à l'Ordre. La prochaine, question, la prochaine question, encore une fois, euh, député de Scarborough. Euh, ma question est pour scarborough Ma question est pour euh, la ministre de la Santé et pour euh, le vice-président. Les supermarchés n'ont plus de euh, désinfectants et de, de pour les mains et et je pense que les gens ont besoin de clarté en termes de comment se comporter face à ce virus COVID-19. Et jusqu'à présent, je, je ne pense pas que votre gouvernement ait été clair là-dessus. J'ai écouté ce que vous avez dit euh, dans vos réponses euh, en ce qui a trait aux employés et euh, du fait qu'on doit donner euh, des, des congés payés aux employés qui doivent se mettre en quarantaine ou qui ont contracter le virus, qu'est-ce que le gouvernement provincial va prendre comme mesure clairement On doit apprendre de nos erreurs de 2003, lorsqu'il y a eu l'éruption du de, de, de, de SARS. Est-ce que vous pourrez assurer que L'accès aux, aux établissements de soins de longue durée n'est pas restreint en ce qui a trait à ce virus. Réponse. Je suis d'accord avec la députée. On peut apprendre des erreurs du, de l'éruption de SARS. Nous allons mettre en place des protocoles pour s'assurer qu'on peut faire face aux situations au, au virus qu'on a en ce moment, on a des gens qui sont bien préparés et qui sont prêts à chaque niveau euh, pour répondre à ce problème. On suit ce problème de très près. On informe le public à chaque étape. On est ouvert et transparent. Dr William, qui est le médecin hygiéniste en chef, et celui qui fait euh, les briefings euh, quotidiens. Je pense que c'est important pour les gens de l'Ontario et qu'ils entendent cela directement de lui. Et pas de moi, pas de quelqu'un qui aurait euh, un, un intérêt partisan. Je vais euh, en dire plus dans ma réponse. Question complémentaire, je remercie la ministre pour sa réponse. Et je pense que dans, un, dans une période comme ça, on doit prendre des mesures courageuses. Le, L'unité de santé publique, comme vous le savez, ce sont les zéros ici. C'est eux qui protègent nos sociétés, nos communautés de ces maladies transmissibles. Mon collègue, dans sa circonscription, a reçu son premier cas de COVID-19. Donc, ça se répand maintenant dans le Nord. Sous les attentes de votre ministère, il y a un effort modernisé. Il y a eu des compressions qui ont été faites à l'unité de santé publique et au financement des municipalités, ce n'est pas le moment pour cela. Est-ce que vous allez mettre fin à ces mesures pour que 100 des ressources soient disponibles à nos équipes médicales partout dans la province et qu'on puisse se focaliser sur la défense de la province contre ce virus inconnu et s'assurer que les gens sont protégés Réponse, je suis d'accord les, nos unités de santé publique et nos travailleurs euh, de première ligne sont ceux qu'on doit féliciter et leur donner toutes les ressources dont ils ont besoin euh, pour faire leur travail. J'ai parlé avec Madame Blair qui travaille avec Monsieur Pine ce matin en ce qui a trait aux, aux efforts de consultation euh, qui sont faits par Monsieur Pine et son groupe. En ce qui a trait aux municipalités, le travail que les unités de santé publique font, ils ont, ils ont mis en. Alors, ils, ils, ils respectent ce qui a été dit dans les consultations et s'assurent que les mesures sont prises. Pour euh, faire face à ce virus, on doit s'assurer qu'on répond aux priorités absolues dans la santé publique, et c'est ce qu'on s'attend, euh, c'est ce qu'on attend d'eux. et je, le, je remercie leur, leur effort continu. Prochaine question, le député de Mississauga, Iskortser. -E Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des, du dossier de, du dossier féminin et des enfants. Les les députés euh, essayent de développer une stratégie pour mettre fin au trafic euh, humain. Ils ont eu des consultations et des tables rondes pour entendre les commentaires de ceux qui ont aidé euh, les survivants. On sait qu a que les meilleures mesures de succès sont, viennent de personnes qui ont fait face à ces problèmes et on comprend que leur opinion est à beaucoup de poids. Est-ce que la ministre peut nous dire plus sur le genre de réponse qu'ils ont reçue de ces, de ces fournisseurs, de ces travailleurs de première ligne qui essayent de mettre en, en, en avant la stratégie pour mettre fin à ce problème? Réponse. Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés pour sa question. Notre gouvernement travaille pour assurer que notre stratégie pour mettre fin à ce problème a été conçue pour a été conçue en se basant sur les informations et les renseignements de ceux qui travaillent chaque jour pour aider les survivants de ces crimes. Nous avons été encouragés depuis notre annoncement de par les réponses extrêmement positives euh, venant de partout dans la province. Le, Karen Kandzi, qui est la présidente du Centre de défense des enfants, a dit nous nous sommes heureux d'entendre la stratégie qui a été mise en place par le gouvernement pour mettre fin à ce problème. Ce problème va permettre d'appuyer les travailleurs de première ligne ainsi que les, les agents d'exécution. De, engagé à avoir un plan qui va faire la différence. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au sa... ministre pour sa réponse. Le trafic humain est un crime complètement inacceptable. Les victimes méritent d'avoir l'aide adéquate pour guérir. Une bonne partie de notre nouvelle stratégie euh, dans ce domaine est focalisée sur les Premières Nations et les communautés Métis et inuites. On sait tous que les femmes et les filles autochtones sont plus à risque de se faire agresser euh, et d'entrer de, dans, ce, dans ces réseaux de trafic humain. Nous avons besoin de leur donner plus de soutien afin qu'elles puissent... Euh, guérir de ces traumatismes. Est ce que la ministre peut expliquer comment est ce que cette stratégie répond spécifiquement aux besoins des communautés autochtones partout en Ontario? C'est un honneur d'avoir été en mesure de consulter les experts à l'échelle de la province qui euh, parlent avec euh, les survivants de la traite de personnes dans la province, ça inclut les euh, chefs autochtones et plusieurs survivants. Nous voulons nous assurer que cette stratégie soit mise en place euh, et qu'elle, euh, non seulement à les aide dans leur travail, mais aide aussi, donne des soins qui sont axés sur la culture appropriée. Nous avons un soutien qui a été mené par les Autochtones avec des organismes qui fournissent des services. Et nous avons aussi consulté des survivants qui sont en train de se sortir de leur traumatisme. J'aimerais remercier tous les organismes qui ont travaillé avec notre gouvernement pour nous aider à régler cette question. Je suis honorée de travailler avec ces personnes pour mettre fin à la traite des ontariennes filles et femmes et d'aider les survivantes des traites de personnes à se remettre de leur traumatisme. Député de Brampton Centre, merci au premier ministre. Aujourd'hui, Rakesh Touari est ici. Et cette personne attend pour la justice depuis des années. Son fils est décédé à l'hôpital de Brampton en 2014 alors qu'il était sous surveillance contre le, les tendances suicidaires pendant 24 heures. Il y a eu une interruption du protocole. Je connais ces chambres moi-même. C'était le meilleur ami de mon frère. C'était un jeune homme très dynamique et le réseau a échoué, comme il continue de le faire à l'échelle de la province. La famille Touarey veut justice, obtenir justice et empêcher d'autres tragédies de se produire dans nos hôpitaux. Mais la famille est incapable d'obtenir une date devant les tribunaux en raison des retards dans les cas à Brampton et à l'échelle de la région du Grand Toronto. Est-ce que le premier ministre comprend ce que ça signifie pour les familles telles que celle de Bourrachonne d'attendre des années pour obtenir justice? Le procureur général. Je remercie la députée de Brampton Centre d'avoir souligné cette, euh, ce problème. Le député de Mississauga Center me l'a aussi soulevé. On parle ici d'une tragédie et évidemment je ne peux pas parler des situations individuelles, mais je peux commenter sur l'état des tribunaux. Nous les avons hérités du gouvernement précédent. C'est une situation terrible et on travaille de façon acharnée pour régler le problème. La, le tribunal de Brampton a, est un excellent exemple. Nous avons essayé de créer plus de capacités dans les salles de tribunal. Je parlerai au juge en chef demain parce que les victimes et leurs familles doivent pouvoir obtenir les services nécessaires qu'ils méritent. Et j'ai de commenter plus dans la, dans la complémentaire. Député de Brampton au Premier ministre, il y a sept ans, Pashant, on a perdu Pachant. Il s'est enlevé la vie à 20 ans, alors qu'il était sous supervision pour tendance suicidaire. Comment est-ce que cette situation a pu se produire? Comment est-ce qu'il a pu s'enlever la vie alors qu'il était à l'hôpital et devait être en sécurité et protégé? Sa famille a donc apporté son cas devant les tribunaux. Pachant était mon ami. C'était un jeune homme très sage et qui était sportif. En raison du retard dans notre système de justice, il n'y a pas de date disponible pour son cas. La famille attend et attend. Sa famille est ici aujourd'hui. Elle mérite de faire entendre son cas. Un retard de justice est une justice qui n'est pas rendue. Est-ce que le mi premier ministre va s'engager à s'attaquer au retard et des listes à, aux listes à dans les tribunaux? Le procureur général. J'aimerais remercier le député de sa question. C'est vrai. La justice retardée est une justice qui n'est pas rendue. Et on a voulu s'y attaquer dès le moment qu'on a été élu. Nous savons c'est quelque chose qui a un effet sur tous les membres de la communauté, de la société. On sait qu'on peut faire mieux. On sait que le système doit être modernisé, mis à jour. Il doit avoir une capacité augmentée. Je suis ouvert à toute idée que le député peut avoir. Nous travaillons fort à chaque jour pour que le système fonctionne mieux et corriger la situation que nous avons héritée. C'est honteux que le gouvernement précédent ait laissé cette situation se produire. Merci. Député de Flamborough, gillenbrook Bonjour, Monsieur le Président. Au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines et des Affaires autochtones, on sait que le Nord est une destination importante qui fait une grande contribution à l'économie ontarienne. Nous sommes une destination de choix parce que nous avons l'infrastructure nécessaire pour les productions télévisées et cinématographiques. Est-ce qu'il peut nous dire l'investissement qui a été fait dans l'industrie du film de Sudbury la semaine dernière? Le ministre de l'Énergie. Merci. J'étais heureux d'être à Sudbury la semaine dernière, tout particulièrement à Horizon Santé-Nord, à Science-Nord plutôt. Il y a un excellent travail qui est fait. Ce n'est plus Sudbury-Nord. Nous voulons nous, nous voulons nous assurer que nous piquions la curiosité de tous de tout les jeunes. Nous avons annoncé 8,5 millions de dollars euh, en investissement. Il y aura la cinquième saison de Kenny Amélie et compagnie sera aussi produite là-bas. Jane Goodall, Goodalls, un film IMAX sera filmé là-bas. L'Ontario a été un emplacement où plusieurs films qui ont gagné des prix ont été filmés dans le, sud, euh, dans le nord. Nous avons un grand, un grand patrimoine cinématographique. Bravo à Sudbury et North Bay. Complémentaire. Dans le 8,5 milliards, on a parlé de 6 millions pour TFO et Pat Blanche pour la saison 3 et 4 d'Amélie et compagnie. On a aussi inclus une un investissement dans Cinefest, qui est le festival du film de Sudbury dans sa deuxième édition en septembre. Est-ce que le ministre peut nous parler de l'importance de ces investissements en langue française? Le ministre. Merci, M. le Président. J'apprécie cette question. Appuyer euh, les industries des arts et de la culture dans le nord s'inscrit dans le cadre du gouvernement visant à bâtir l'Ontario ensemble. Ce plan permet déjà de créer un plus grand nombre d'emplois bien rémunérés et de déboucher dans la production et la post-production ou cinéma au cinéma et télévision et d'attirer de des investissements nouveaux et à coût pour que les collectivités du Nord puissent croître et prospérer, notamment pour Sudbury et North Bay où ce secteur est en plein essor. Merci, Monsieur le Président. Prochaine question, députée de parc Park. Merci au Premier ministre. Le Premier ministre veut prétendre que ces compressions en éducation n'ont pas eu de conséquences dans les salles de classe. Eh bien, dites-le à Lauren, une, une, une élève de ma circonscription qui, grâce à ces compressions, a vu son cours de biologie dont elle a besoin pour obtenir son diplôme. Elle a été rendue non disponible cette, euh, cette année. Ce qu'elle pouvait faire, c'était soit de décrocher ou de faire des cours de nuit. C'est incroyable qu'on annule de telles, de telles classes. Quand est-ce que ce gouvernement s'excusera d'avoir utilisé des enfants, des élèves tels que Lorraine en tant que pion dans leur bataille? Le ministre de l'Éducation. On continue d'essayer d'avoir un, euh, un accord et c'est la raison pour laquelle nous avons, nous essayons d'obtenir un accord pour les élèves. On espère que dans les négociations qui auront lieu aujourd'hui, on s'assurera que le nombre d'élèves en salle de classe demeure gelé. Nous voulons un plan qui aidera l'éducation spécialisée. C'est un plan qui assure que nous allons emprunter la bonne voie. On veut assurer ici la réussite étudiante. Complémentaire. Les conservateurs croient que d'envoyer les enfants un, en ligne, apprendre en ligne, épargnera des coûts. Mais en fait, c'est exactement l'opposé qui se produit pour Lorraine. Elle s'est inscrite à un cours en ligne. Bien que les laboratoires euh, en biologie sont impossibles à compléter en ligne, mais même ces classes, ces cours n'étaient pas disponibles, en raison de l'annulation des cours et du changement du nombre d'élèves par salle de classe. Les gens de la difficulté avec l'apprentissage en ligne, pourquoi est-ce que ce gouvernement croit que de forcer ces programmes à chaque élève était une bonne idée? Le ministre de l'Éducation. Je remercie la députée de sa question. Le district, La commission scolaire du district de Toronto a publié nos chiffres d'emploi et ce qu'ils ont, ce que la commission scolaire a dit, c'est qu'il n'y aura pas de changement dans son, le nombre de postes, qu'il y aura en fait 21 postes créés l'an prochain, qu'il n'y aura pas de perte de programme pour les élèves. J'aimerais aussi dire à la députée de l'autre côté que un. nos objectifs, avec nos trois partenaires avec qui nous rencontrerons aujourd'hui, c'est d'avoir un programme qui fonctionnera bien pour les parents, qui gèle le nombre d'élèves par salle de classe, qui assure le financement pour l'éducation spécialisée pour les élèves qui en ont le plus besoin. Il est temps que nous allions de l'avant. Merci. Députée de paris saint au ministre des Finances. Plusieurs familles s'inquiètent des hauts coûts de services de garde, tout particulièrement l'été. Dans ma circonscription de Paris-Saint-Muscoca, il y a beaucoup de camps où les jeunes peuvent se passer leur été à l'extérieur. Entre autres, le camp YWCA fait, organise des camps des camp de camping pour les jeunes femmes. C'est une excellente expérience pour leurs enfants, mais aussi, ça permet aussi aux parents d'avoir un certain service de garde lorsque l'école n'est plus ne est en pause. Qu'est-ce que l'on fait pour nous assurer que les camps et les services de garde soient plus abordables en Ontario? Le ministre des Finances, je remercie le député de paris saint Muscoca uh, muscoka pour sa question. Notre plan de faire croître l'Ontario ensemble veut créer une aide financière de 2,3 milliards de dollars pour les familles les parents auront une allocation pour les services de garde et ainsi nous laissons les parents prendre les décisions sur le meilleur service de garde pour leur famille. Ça inclut, comme le député l'a souligné, les camps d'été. C'est un moyen efficace pour les parents d'obtenir un service de garde. De plus, on investit un milliard de dollars sur les cinq prochaines années pour créer 30 000 nouvelles places en garderie. Ça fait partie de notre plan pour que les familles ontariennes aient une vie plus abordable et que nous puissions construire l'Ontario ensemble. Complémentaire, je remercie le ministre de sa question. Je suis heureux d'entendre que notre gouvernement donne une aide avec un crédit d'impôt pour les services de garde aux parents de la province. Je suis fier que notre gouvernement remette plus d'argent dans les poches des familles qui travaillent de façon acharnée. Les camps d'été fournissent une belle expérience de camping, mais sont aussi de bons emplois pour les jeunes. Est-ce que le ministre peut nous en dire plus sur la façon dont notre gouvernement fait en sorte qu'il soit plus facile le pour les parents de se permettre un service de garde? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, le, Min le député a raison. On remet plus d'argent dans les poches des Ontariens et Ontariennes à chaque jour parce que c'est la bonne chose à faire. Notre approche est prudente et équilibrée. Et nous permet de continuer à investir dans les soins de santé, l'infrastructure et la santé. Nous aidons aussi les Ontariens à revenus faibles. On leur permet d'épargner 50 000 On aide les entrepreneurs à faire croître l'économie, avec 5,4 milliards de dollars pour les créateurs d'emplois afin qu'ils puissent faire croître l'économie. Notre plan fait la différence. Comme on l'a mentionné, l'Ontario est maintenant sur une bonne voie financière et c'est ce que et c'est l'objectif de notre plan. Député de l'Université Merci. Au premier ministre. Hier, la ville d'Ottawa a dit que le consortium de P3 échoue auprès du projet de train léger sur Rail. Ce projet fait face à plusieurs problèmes et le Conseil municipal est maintenant en défaut de paiement parce qu'au contraire de ce qui a été promis à Ottawa, le train léger sur rail n'a pas respecté les délais ni le budget. La ville a dépensé beaucoup d'argent pour avoir des autobus temporaires. Pourquoi, étant donné les preuves que les P3 sont des échecs, est-ce que ce gouvernement continue? D'ignorer notre euh, demande de mettre un moratoire sur les projets P3 jusqu'à ce que la vérificatrice générale ait fait une audite. La ministre de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de sa question. Comme je l'ai dit plusieurs fois, l'Ontario fait l'investissement le plus important d'infrastructures 144 milliards de dollars sur 10 ans. L'utilisation des P3 nous permet de bâtir l'infrastructure essentielle pour nos municipalités et la population. Je l'ai dit depuis 2005, Infrastructure Ontario a construit 125 projets qui valent plus de 100 milliards de dollars. Donc, ce que je dis, demande à la députée, c'est est-ce qu'elle ne veut pas de route? Est-ce qu'elle ne veut pas de transport en, e en commun? Est-ce qu'elle ne veut pas d'école? Est-ce qu'elle ne veut pas de tous ces projets? Est-ce qu'elle ne veut pas de métro, Monsieur le Président? Parce que c'est exactement ce que nous voulons construire. C'est la fin des périodes des questions. Député de Timmins, rappel au règlement. Je demande à la Chambre de revenir à l'ordre. Rappel au règlement. sous le règlement 25. En réponse à la réponse à la question, elle a dit on a dit que la commission qu'il y a un document qui a été signé en février, le député devrait retirer ses propos et s'excuser. Est-ce que je peux avoir la possibilité de répondre, s'il vous plaît? Ce n'est pas un rappel au règlement valable. Vous en avez un autre? Rappel au règlement pour une deuxième fois. Je ne peux pas remettre en, en question votre décision. Je prends la parole en ce qui a trait au règlement 22. Le règlement 22 nous dit que l'utilisation des tablettes et des appareils, est, importe est permis tant qu'il ne soit pas une distraction. Ça dit aussi qu'on ne peut pas utiliser d'accessoires ou de caméras pour en en enregistrer des ou filmer. Et plutôt, et le député de Brentford-Brent filmer, ce qui filmait la réaction de, des députés de mon parti suite à une question. Je vous demande de lui demander d'effacer de, son enregistrement. Le président, le député de Timmins a raison avec le règlement 22. L'utilisation d'ordinateurs euh, et de tablettes ainsi que de téléphones intelligents est permis dans la Chambre tant qu'ils soient en mode silencieux, qu'ils ne soient pas utilisés comme appareil d'enregistrement ou accessoire. C'est un nouveau règlement. On suggère ici que le député de Brentford Brand a utilisé son téléphone de façon inappropriée. Est-ce qu'il peut faire un commentaire Monsieur le Président, je suis conscient du règlement. Je ne le ferai pas avec mon euh, appareil mobile. Et si j'ai donné cette impression, je voudrais m'en excuser, Monsieur le Président. Député de Hamilton Mountain doit retirer ses commentaires non parlementaires. Je les retire. Et le président doit présumer que tout le monde agit de manière honorable. Mais j'espère que j'ai été très clair en lisant le règlement et que tout le monde, tous les députés le comprennent. Nous avons un vote différé, un avis de motion d'attribution de, de, de temps sur le projet de loi 156, loi protégeant les animaux et les euh, fermes de l'Ontario contre les intrusions et d'éviter toute contamination à euh, la chaîne alimentaire en Ontario. Vous convoquer les députés ce sera une sonnerie de cinq minutes. J'ai demandé aux députés de vous rasseoir. Je vais demander encore une fois aux députés de vous rasseoir. Le 10 mars 2020, M. Calandra a proposé l'avis de motion pour attribution de temps, numéro 75, concernant le projet de loi 156, loi sur la protection contre l'entrée sans autorisation et sur la protection de la salubrité des aliments. Tous ceux qui sont pour la motion diront oui. Ou euh, se lèveront afin d'être nommés par la greffière. Mr Lecce, Mr Clark, Smith Bay of Quintin, Mr Hardiman, Mr, Mr. Mr. Mr. Yakabaski Dunlop, Dunlop, Mr Romano, Mr, Romano, Mr. Walker, Ms Thompson, Downey Ms Fullerton, Jones, Mr Scott, Mr Rickford, Mr Bailey, Mr. Bailey, Mr. Pettipe, Mr. McDonnell, Mr. Mr. Mr. Cho Willowdale, Mr. Mr. Mr. Gill, Ms. McKenna, Ms. McKenna. Mrs. McKenna. Mrs. Martin, Mrs. Martin. Mr. Parson, Mr. Parsa. Ms. Skelly. Ms. Skelly, Mr. Nichols, Mr. Nichols. Mr. Pacini, Mr. Mr. Mr. Miller Muskoka, Mr. Perry Sal Mr. Barrett, Mr. Barrett. Mr. Osterhoff, Mr. Osterhaus. Mr. Mr. Ms. Fee, Fee, Ms. Fee, Mr. Babbitt. Mr. Bable. Mr. Bable. Ms. Ms. Hogarth, Mrs. Kusindova, Mrs. Kusindova. Tangri Mrs. Y, Mrs. Y, Mrs. Y. Mrs. -Hullius, -Hullius, Mrs. Park, Ms. Park. Mr. Cosetto. Mr. Cazetta, Mr. Pan. Mr. Ms. Triantafilopoulos, Mr. Antiflopoulos, Mr. Antiflopoulos, Mr. Crawford. Mr. Cram, Mr. Kram, Mr. Rasheed. Mr. Rashid. Mr. Rajiv, Mr. Rajiv, Mr. Ballmer, Mr. Ballmer, Mr. Ballmer, Mr. Smith Peterborough, Mr. Smith -Peterborough Mr. Roberts. Mr. Robert, Mr. Cook. Mr. Cook. Mr. Sandu, Mr. Sandu, Ms. Gamari. Mr. Canapati. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Rabiki. Mr. Mr. Sabawi, Mr. Sabawi, Mr. Sabawi. All those Tous ceux qui sont contre, veuillez vous lever afin d'être nommés par la graffière. Monsieur, Monsieur, Monsieur Bisson, Madame Ms. Fife. Brampton M. Bantos. M. Begum, Mr. Yard, Ms. Taylor, Ms. Monta. Ms. Armstrong, Mr. Kernahan, Mr. West, Mrs. Stevens, Mr. Gates, Mrs. Gretzky, Ms. French, Mr. Miller, Hamilton East Stoney Creek, Mr. Singh, Brampton East, Ms. Andrews, Mr. Hatfield, Ms. Carpoche, Mr. Birch, Ms. Burns McGowan, Mr. Arthur, Ms. Bell, Mr. Glover, Ms. Morrison, Mr. Rikosevich, Mr. Hardin, Mr. Hardin. Ms. Montee -Farrell, Monte Farrell, Mr. Hassan, Mr. Hassan, Mr. Fraser, Mr. Fraser, Ms. Wynn, Ms. Ms. Ms. Hunter, Mr. Schreiner. Mr. Schreiner. Les « oui » étant 62, les « non » étant 38, la motion est adoptée. Puisqu'il n'y a rien d'autre à l'heure du jour, nous allons maintenant prendre notre repos jusqu'à 15 heures.